Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture Comme d'habitude Mais cette fois c'est du coupe-circuit Où je vais vous montrer uniquement les cartes rares Parce que les cartes communes Je pense que c'est euh... Enfin j'en ai eu pas mal J'en ai eu pas mal Si vous voulez des cartes communes, n'hésitez pas à me laisser en commentaire Voilà donc on est au coupe-circuit Et je vais vous montrer des cartes rares Donc Très Street Borg Bande étonnant que j'ai eu en deux fois. Oui, cette fois je les ai triés Metaverse que j'ai en deux fois Demo Subterreur behemoth. que j'ai en trois fois. Destructeur Samouraï Ah le deck Samouraï Commence à faire euh, Non pardon Excusez moi Non le deck euh, Samouraï super Lourd Fait du Fait pas mal de dégâts maintenant Ah ça peut aller, ça peut aller dans n'importe quel deck D'accord Vie tranquille après bumper lien donc si je me si je me trompe pas cette carte va être assez recherchée parce que si euh, euh, Non, elle est pas je pensais, je pensais qu'elle avait un effet plus intéressant. Après camouflage altergiste que j'ai eu en trois fois Gookie l'ogre du tonnerre que j'ai eu en une fois bloc de sécurité que j'ai eu en une fois Ligne de disjonction Que j'ai eu en une fois Avatar du roi du feu Ar Arvatar Que j'ai eu en une fois Pour le deck euh, Pour le deck euh, Avatar Enfin Le deck roi du feu eh ben, C'est pas mal Dragon tyran métaphysique Que j'ai eu en une fois Protocole Altergeist que j'ai en deux fois. Voilà. Réunion Vente-Terreur que j'ai en une fois pour le deck Vente-Terreur. Après, c'est Dimension Métaphysique que j'ai en deux fois. Ursurpation Personnelle. Que j'ai en une fois Ah, je, je l'avais oublié celle-là Vie tranquille Que j'ai eu en une deuxième fois Générateur dra Dragonoïde En une fois Narcisse Farsar Que j'ai eu en une fois Alors Kaliarch Xcrawler Que j'ai eu en une fois Arrimee Banshee Altergeist Que j'ai en une fois Ligne Cassée Que j'ai en une fois Allo Allo Que j'ai en une fois Un deuxième générateur d'argonoïdes, elle m'a bah donc, j'ai mal fait mon travail Exécuteur métapsychique, métaphysique, que j'ai eu en une fois. Ragnarok métaphysique, que j'ai eu en deux fois. Et enfin, Nefis métaphysique, que j'ai eu en une fois. Donc, bien sûr, je code TCG, hein, TCG Market. Donc, euh, si vous, si vous voulez de ces cartes, euh, faudra Faudra m'envoyer euh, des cartes de la même valeur parce que moi pour le moment je recherche que des polymérisations voilà et en prime si vous voulez j'ai une carte en marche Red Raptor Foco étranger que je peux échanger aussi voilà donc sur ce les amis donc je vous laisse je vous souhaite une bonne fête de fin d'année parce que c'est ce soir. Et oui, j'avais prévu de faire euh, ces vidéos hier, mais j'ai eu un empêchement, donc j'ai pas pu les faire. Euh, je, je, voilà. Euh, je vais essayer de rechercher la, la dernière boîte qui me manque. Parce qu'il me manque l'esprit des guerriers, il me semble. Et je ne la bois pas. Donc, en sachant que toute la partie du système est partie. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo De partager Bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir Voilà, parce que moi je vais le faire sur Facebook et sur Twitter Après, euh, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avant mon départ En sachant qu'il y a encore... Euh... euh L'esprit des guerriers et le minder à faire. Si vous voulez que je refasse des vidéos à part Minecraft, parce que c'est pour le moment j'ai pas re Minecraft. Mais si vous voulez que je refasse des vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce les amis, je vous dis de reste et je vous dis à plus. et ciao tout le monde!